Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté de faire cette interview pour Gapfleu. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 52 ans, je suis créatrice de chapeaux, vous êtes là dans ma boutique. Euh, J'étais chanteuse avant d'être modiste, créatrice de chapeaux. J'avais besoin de chapeaux pour la scène et c'est vite devenu... Euh... Une passion, faire un chapeau. Puis deux, ça a plu à mon entourage. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu euh, réellement ma profession. Je suis artisan, créatrice de chapeaux. Et voilà. Euh, J'ai beaucoup de modèles, euh, beaucoup d'idées. Euh, je travaille tout, tous les jours. Euh, ici, c'est devenu... Mon atelier également. Euh, vous verrez des photos euh, comme ça. Je suis dans un, un, un environnement très agréable. Oui, alors justement, tu peux parler un peu de l'environnement. L'environnement cette, oh, cette boutique est à Amboise, lieu très touristique. Je suis au pied du château, donc un endroit merveilleux, euh, donc une ville touristique, donc beaucoup de monde la saison, même là, on est près de Noël, et on, ça circule encore, euh, voilà, un environnement exceptionnel. Oui, tu as beaucoup de contacts, tu rencontres beaucoup de gens oui, via cette activité. Oui, oui, beaucoup de gens, et puis euh, faire des chapeaux, c'est très intéressant parce que on coiffe les gens, voilà, moi je porte toujours des chapeaux parce que je suis jamais bien coiffée, donc le chapeau c'est vraiment ma coiffure. Et, euh, et coiffer les gens, donc chapeauter les gens c'est très très intéressant parce qu'en plus on, on voit vraiment euh, les, les, le, le caractère des gens voilà, il y a des gens qui veulent des choses exubérantes, il y a des gens qui veulent passer inaperçus. donc les chapeaux c'est très intéressant parce qu'on on, on on, on est vraiment près de la personne mm -hmm. Et alors, Charlotte, tes chapeaux, tu les vends seulement en boise Surtout ici, parce qu'un chapeau, je trouve que c'est important de l'essayer, comme, comme les chaussures. Mmh. Euh, je fais peu de, vent, euh, de ventes en ligne. En fait, les gens qui me, qui, à qui je renvoie des chapeaux, les ont déjà, en ont déjà un. Mmh. Et puis après, ils me demandent d'en refaire. J'ai quand même un petit site « friendshop.com. Qui vendent des produits euh, français ou mais je trouve quand même plus intéressant de vendre directement mmh, mmh. et je me souviens j'ai commencé sur les marchés mmh. le marché d'amboise les marchés de la région les marchés de noël les salons mais la boutique c'est vraiment ma boutique atelier c'est vraiment l'idéal mmh. et c'est cher un chapeau non. non enfin ça dépend les chapeaux ça va de 20 euros euh, 25, 30, 35. Mmh. Après, des pièces plus conséquentes, les feutres sont à 50. Mmh. Euh, et puis, ça peut, ça peut être beaucoup plus cher. Ça dépend du temps. Mmh. On peut arriver à 150 euros si on veut euh, les choses qui, qui demandent euh, deux, trois jours ou une semaine de travail. Oui. Tout ça, c'est en fonction du temps qu'on passe. Oui. Un chapeau pour une occasion spéciale, par voilà. exemple. Voilà, ouais. mariage... Euh, Mmh. Chapeau de scène, euh, voilà. Est-ce que l'année 2020, avec la crise sanitaire, etc., ça t'a impacté en tant que créatrice de mode Ça m'a impacté parce que ici, j'ai un bail euh, saisonnier. Donc, je devais ouvrir au mois d'avril. Coronavirus, j'ai ouvert un mois et demi plus tard. Mmh. Et contre toute attente, ça a fonctionné. Mmh. Dès que les, Je suis dans une rue euh, très passante avec des restaurants. Et en fait, dès que, dès que les gens ont pu ressortir, dès qu'on a été déconfinés, je n'y croyais pas, mais les gens sont venus, ont, ont essayé les chapeaux. Et euh, contre toute attente, ça a bien marché. Et donc, je me réjouis pour l'année prochaine. Oui. Donc, qu je pense oui. Oui. oui, quels sont tes projets pour, euh, à court terme ou pour l'année prochaine et eh bien là, je, je ferme la boutique, je vais à Collioure depuis trois ans. Une amie euh, artisan me laisse sa boutique. Donc je déménage tous les chapeaux, j'emmène des tissus, la machine. Et je m'installe à la Collioure le temps des vacances scolaires. Et puis je reviens, ici, je reviens en janvier, euh, je vais préparer ma collection d'été. Et puis en avril, euh, je reviens ici euh, avec beaucoup de choix. Parfait, très bien est-ce qu'on pourrait finir sur la présentation d'un chapeau spécial, particulier, que tu as mis particulièrement Ah, un chapeau qui a beaucoup de succès. Le télescopique. Alors, vous voyez, je suis moi coiffée. <rire> Le télescopique, c'est un chapeau tout simple que j'ai fait il y a une vingtaine d'années pour euh, des amis musiciens avec des dreadlocks. Ouais. Mettre la masse de cheveux dedans. Donc, c'est un chapeau qu'on peut... Tirer vers l'arrière, oui. Pousser devant comme une casquette. Arranger comme ça. Oh oh. Comme ça. Super. Donc on a cinq ou six chapeaux en or. Oui. C'est mon chapeau tout terrain. Voilà. Et c'est que des coutures, il n'y a, a pas de fil de fer dedans. Mm -hmm. Ça, on peut aussi <rire> le retourner. Ah oui. Vraiment, hein? s'il n'en fallait qu'un, ce serait celui-ci. Absolument. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Charlotte. Mais de rien, Gabriel. Et puis, je vous attends dans ma boutique.